Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le pendule ne marche pas et surtout pourquoi ça ne marche que sous certaines conditions. Le véritable danger du pendule est l'autosuggestion. Le pendule est un outil extrêmement sensible aux vibrations. Donc pour qu'un pendule donne de bonnes réponses, il faut être totalement détaché émotionnellement de la question. Qu'est-ce que cela veut dire Regardez, prenez un pendule. Posez une question qui vous tient extrêmement à cœur, une question à laquelle vous n'arrivez pas à être détaché émotionnellement. Comme par exemple, combien y aura-t-il de morts en France avec le coronavirus Alors j'ai pris l'exemple du coronavirus parce qu'on est en plein dedans, mais on peut tout aussi bien prendre l'exemple de « est-ce qu'il ou elle va revenir en étant vous-même concerné par la question ». En tout cas, le sujet doit être quelque chose qui vous touche profondément, c'est-à-dire avec cette peur qu'il ou elle ne revienne jamais, par exemple. Cette peur que la réponse vous déçoive. Donc lorsque vous chercherez une réponse à l'aide de votre pendule, inconsciemment, vous allez bouger votre main d'une manière quasiment imperceptible, dans le sens que vous désirez. Et par conséquent, et en fait c'est vraiment un tremblement, et par conséquent vous allez l'influencer. Donc le pendule fonctionne parfaitement à partir du moment où votre subconscient ne cherche pas à l'influencer. Si vous êtes totalement détaché émotionnellement et que vous posez une question qui n'est pas pour vous, alors, le pendule marche. Ou bien que vous êtes tout à fait capable d'avoir le recul émotionnel nécessaire concernant les réponses à votre question, ce qui est très rare parce que si on est totalement éloigné émotionnellement de la question, on ne la poserait pas. Donc, si vous posez une question avec votre pendule, à l'aide de votre pendule, tout en sachant effectivement qu'elle est le oui et le non, inconsciemment, votre main va très, très légèrement trembler de manière quasi imperceptible dans le sens que vous désirez. Donc le pendule, dès qu'on est impliqué, peut être faussé. Si vous voulez des vraies réponses, prenez des oracles, prenez quelque chose que vous ne pouvez pas influencer. En revanche, le pendule ne peut être fiable que si on s'est entraîné vraiment et que si on est totalement dégagé émotionnellement du sujet. Mais bien évidemment qu'en tant que voyante, je pense que tout accessoire marche. Même un livre quelconque, n'importe lequel, vous le prenez, vous posez une question, vous l'ouvrez, tac, vous mettez le doigt, vous avez votre réponse même votre journée en marchant dans la rue. Mais contrairement aux runes, aux oracles, à un livre de cabale et aux objets qu'on ne peut influencer avec un mouvement quelconque, le pendule est un objet qui est conditionné par l'auto-persuasion. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas se servir de lui sans avoir fait un réel travail d'abstraction émotionnel sur les réponses. Mais par contre, c'est une excellente nouvelle pour vous. En fait, je ne sais pas si vous remarquez, parce que si vous avez une tendance à essayer votre pendule et que vous êtes trompé, Plusieurs fois. Ce n'est pas parce que votre intuition n'est pas bonne, n'est pas développée, ou que votre pendule ne marche pas, mais c'est parce que vous l'influencez avec votre intellect, parce que la réponse vous affecte trop. Pour cela, il y a des exercices et vous pouvez vous entraîner au pendule, si vous voulez. Je vais vous donner un exercice qui est assez difficile, mais super intéressant. Vous prenez trois enveloppes. Dans une enveloppe, vous mettez un papier avec une croix, et dans les deux autres, un papier avec un rond. Vous mélangez les enveloppes, et vous amusez à chercher la croix avec votre pendule. N'arrêtez pas. Alors, Je vous conseille de ne pas arrêter dès que vous avez réussi en vous disant « ça y est, je suis au top ». Faites-le plusieurs fois, prenez le temps. Le, vous le refaites. Vous y arrivez, vous réussissez plusieurs fois aussi. Et vous allez voir, vous y arriverez de plus en plus. Et il n'y a, a aucun émotionnel mis en jeu, à part l'ego, qui en prend un sacré coup quand vous pensez être bon et que là, vous vous ramez parce, parce que vous n'y arrivez pas. Mais mettez cet ego à part parce qu'il est très envahissant et il nous empêche d'évoluer en fait. Alors, si de votre côté, vous avez des difficultés avec votre pendule, ben mettez-les en commentaire si vous avez réussi l'exercice, par exemple, ou comment vous avez dépassé ces difficultés, et sinon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec votre pendule. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. J'y répondrai aussi avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce vers le haut. Et partagez avec les gens que ça pourrait intéresser. Parfois,